Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est donc Shirelle, on se retrouve sur l'épisode numéro 10 de State of Decay 2, de Juggernaut Edition. Euh, donc euh, on va dans, dans cet épisode, dans l'épisode 9, on avait dit qu'on ferait des cœurs de peste, Or, une mission est tombée qui est assez importante au niveau euh, du chef, qui est, euh, que j'ai mis donc constructeur. Et euh, le truc est qu'il faut qu'on aille absolument, absolument, absolument euh, explorer l'entrepôt du terrain d'aviation qu'a découvert Applejack. Donc, euh, sinon je peux pas changer. Ah, oh, c'est pas ça que je veux. Euh, Descends Et... Euh... Donc c'est une mission qu'on va faire avant. Et après on verra pour s'occuper des cœurs de peste. Alors ça n'a pas l'air d'être la porte à côté. J'ai euh, hors vidéo bien sûr vidé la voiture. J'ai pas changé les, les personnages. Elles sont fatiguées mais pas épuisées. J'espère que euh, ça se passera bien là-bas. Alors on est parti. enclaves ont des choses à vendre là c'est pas notre préoccupation majeure alors euh, comment je vais là-bas alors euh, pouvoir rejoindre je pense t'as de morts vivant sur les bras ah Ah merde et bien là j'ai un feral sur la tête ça va être à l'opposé de là où je vais aller Des fois, il faut savoir sacrifier. Déjà, on va se mettre les autres ados parce que je ne me suis pas occupé dans l'épisode 9. Si vous vous rappelez, il y en a qui nous a dit Tu te rappelles Tu devais. Euh, voilà. il commençait à avoir le nuage avec l'éclair comme quoi ils n'étaient pas contents. Mais là, je pense qu'ils vont pas l'être du tout. Mais c'est pas grave. Donc là, il y a un cœur de peste. On s'en occupera plus tard. Là, c'est pas le but de l'opération. Hop Oula Ça fait, je craque. Hein. Allez, 700 mètres. De toute façon, vu qu'on qu ne peut plus recruter hein, euh, les missions de survivants, je pense qu'à mon avis... On arrive, je pense qu'on mon avis, quand on va arriver, à part nous donner des sacs, si on arrive à les sauver, mais les trois quarts du temps, ils seront capots hein, quand on arrive. Donc c'est quand même une perte de temps. Ici c'est... Oh là là, mais... Ah ouais, mais il y a un cœur de peste ici. Pas cool hein. Bon. Bah bon, on avait dit qu'on en ferait pas, je crois qu'on va être obligé. Non, fusil à pompe n'étant pas la meilleure des. Euh... des choses d'autant plus que je crois que dedans il y a un bourre soufflé bon je peux y On doit aller ici, mais le cœur de peste est à côté. Hein. On va essayer de ne pas se faire... Pas au bon endroit, c'est important à 4 mètres. Hein? Un mètre, ah, ça doit être le cœur de peste. La vache, ils ont été sadiques là sur le coup. Hein? pas dans mes plans ça du tout du tout du tout on poser ça euh... Euh, bon ben euh... ça va être chaud dans un truc enfermé elle est pour souffler partout so ah Il y a un boursouflé en plein. Où c'est que c'est ce cœur de peste? C'est juste derrière? Ça m'inspire pas, hein Je vous le dis, moi. Ben mourir, je peux pas, je peux pas, euh... je peux pas être partout. Voilà, c'est dit. C'est chelou quand même. Il serait où ce cœur de peste Je le vois pas là. À moins que ce soit... Dans Storeur, Bingo pas du tout, on est mal barré, on est très très mal barré, ah, je vois rien, voilà, waouh, c'était chaud, hein? on avait du monde, alors heureusement qu'on a un vaccin ici, donc F utilisé, et elle a... inside. s'en fout un peu du blodeur là. Oh merde Fait pas dégâts là. Non, non, je veux juste ramasser. Ça a dû prendre des dégâts l'autre, hein, mais je peux pas changer de perso parce que il y a cette mission là. Revenir, on va aller poser la voiture. Il y a un bourre soufflé dans le coin. Hein. Je l'ai pas encore vu. allez il fait dodo. Allez, on va ramasser tout ça. Bah oui, ils sont morts de toute façon. Euh J'étais certaine euh, qu'on euh, ne serait pas arrivé à les sauver. Donc, euh, on était pris sur le cœur de peste. Est-ce que ça serait derrière Parce que là, je ne vois pas du tout. Euh, mettre. Pourtant, ça dit bien ici revendiquer l'entrepôt. Ah! Revendiquer l'entrepôt. J'ai pas d'emplacement disponible. On va enlever l'autre euh, qu'on avait pris là. Au niveau de la base, hein, on avait pris celui-là. Hop. On le supprime. Voilà. Et on va revendiquer celui-là. Voilà. Là, par contre, elles n'en peuvent plus les pépettes. Hein elles sont complètement euh, capot de chez capot. Alors, ici, dans le coffre, on va mettre le sac. Ensuite, on va récupérer... Ah oui, il n'y a plus rien. On va les mettre, euh, vu qu'on a l'avant-poste ici. On va les mettre euh, tout ce qu'on ne se sert pas. Le fusil à pompe c'est pas une bonne idée au cas où il y a un autre cœur de peste à faire. Donc on va hop virer ça, ça, ça, ça on va garder ça, ça. Ok. Ça on va l'équiper. Je l'ai foutu dedans, en douille. Alors, hop. Hop. Et ça va avec. Ben Celui-là, voilà, équipé. Ok, c'est une bonne chose de faire L'autre, oh elle a presque plus de vie, la pauvre. Avec tout ce qu'elle vient de prendre à la tête, c'est pas étonnant. Euh, donc, bon, elle va se soigner. Euh, hop. On va lui en remettre. Euh, tuc, tuc la pauvre. Euh, des douleurs, restaure immédiatement. Nanana. On va faire ça. Je me suis planté de boutons. Voilà. Hop, comme ça, elle va mettre le sac à dos là-bas. J'ai vu qu'il y avait un point là pour regarder. On va regarder si on n'a pas tout découvert déjà. Euh, hop Par contre, on va prendre ça, ça, et ça. On va le mettre là-bas. Bah oui, on ne peut pas aider tout le monde. C'est pas de méchant, mais on ne peut pas... Euh... Nous c'est nous, notre peau d'abord. Après, euh, quand on peut aider, on aide. Mais là, je ne pouvais rien faire pour eux, hélas. Donc on va plumer ici. J'ai vu qu'il y avait le, le truc pour regarder là. Je pense qu'on avait déjà, peut-être pas, oh, peut-être pas. On n'a peut-être pas tout, tout vu de, de, de la hauteur. Voilà, elle va avoir des jambes, les filles, là, à la fin du jeu, c'est des musclores, quoi. Elle n'est pas essoufflée, rien du tout. Alors, non, on n'a pas tout exploré ici. Alors, on a là. Ici. Ici. Une voiture en bon, bas. L'électricité, on l'a trouvé, donc euh, on n'a pas trop besoin. Boring, euh, c'était pas mal, hein, quand même, hein, ce qu'on a trouvé, donc. Allez, on descend. Hop. Alors, on va l'explorer ici. Mm -hmm. Munitions gasoil. Hop. Il me semble avoir vu une tente de soins aussi. Bon, on aura déjà fait un cœur de peste, ce qui est pas mal. J'ai plus de place. Euh, toi. Hop. Heureusement qu'on a le, le truc à côté là. C'est fra... l'avant-poste militaire. On va trouver des trucs de, de, de flingue. De... Ok. Ici. Ok. Oh, elles ont des yeux bioniques. Elles voient à travers les portes. Des conteneurs, c'est fou. <rire> oh la vache. Allez, euh, hop. Comme ça. Voilà la voiture. Elle commence à être fatiguée. On les entend euh, être essoufflés. On va fouiller le coin tant hein, qu'on est là. Alors hop, hop, hop, hop, hop. On va réparer euh, notre voiture parce qu'elle est dans un état catastrophique. Quoique même pas. Hein, ils sont bien en véhicule lourd parce que ça tient bien bien euh, la route quand même. Hein. Voilà, on va changer. Euh, voilà, euh, j'ai perdu mon orientation quand on change de perso. Hop. Alors toi, c'est pareil. Hein. On va enlever ça, ça, ça et ça. Oh, elles sont un peu euh, cacates de la figure. Elles ont euh, on voit qu'elles ont bourlingué là un bon petit moment. On va finir ici. Il nous reste euh, un truc à trouver. Voilà. là-dedans on n'a pas fini à cette zone il hein. <coughs> y a un truc qui nous manque peut-être un haut là avec les échelles euh, vous, vous, vous nous demandez tous de l'aide hein. comment vous qu'on fasse nous aussi on doit euh, défendre notre base hein, et s'occuper de nos affaires ici non c'est pas toi je voudrais euh, je peux pas ça doit être en bas de l'autre côté alors, un sac d'essence alors on va mettre la voiture Non, je ne l'ai pas mis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste euh, là-bas Il ouais, y a quand même des trucs hein, euh... Je vais les ramener à la base. Elles vont elle être complètement claquées. Elles vont mettre six mois sans remettre les pauvres. Euh, alors... Mais comme ça m'a donné une mission avec, euh, avec la brune... Pas avec celle-là, mais avec l'autre. Automatiquement, j'ai pas pu changer de perso. Sinon, ça a annulé la mission. Donc, ça aurait été dommage. Mais là, elles vont avoir euh, gagné le droit de se reposer. Hop. Euh... Ici, il n'y a plus rien. Ici, y a une pièce. L'opiote euh, je vais, ah, ici. ah oui, ici il reste ah des trucs. Voilà, que ça disparaisse. Ça. No room. No room, c'est pas grave. On a fait un truc. L Inventaire. Le petit couteau là. On s'en fout. Voilà il okay. y en a encore il y, y a encore quelque chose ici hein. je ne suis pas allé voir où mm -hmm. Pourtant, on a bien tout pris là Ah, sur le toit peut-être non, je quand même... Non. Il y a un coin par là. Ah oui, j'avais pas vu à gauche. Bien caché, j'avais pas vu la porte. Voilà, donc ça, on a fait. Qu'est-ce qui reste dans le coin euh, Ouais, il y a un truc à pharmacie, là, juste en face. Euh... Hop, hop, hop, hop. Hop, hop. On va changer de perso. Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire On avait vidé. Euh... Bah, elles sont vraiment crevées. Hein. Je les ai à petit feu. Euh... Dans ce coin-là, il n'y a plus vraiment quelque chose. On va, on va en avoir un dans la base, là, le dernier qu'on a recruté qui va nous prendre la tête parce qu'on lui a pas fait sa quête. Euh, qui voulait un dessert, je ne sais pas trop quoi. Donc, je pense qu'à mon avis, il va, il, il va rager. Il va pas être content. Marc, s'il nous embête, hein, on le vire. Il n'y a pas de métier, on l'a pris. Maintenant, s'il nous fait des problèmes, on lui fera pas de cadeau, tout simplement. Là, les deux, par contre, qu'on a pris, filles, euh, qui euh, n'avaient pas de boulot euh, et qui n'en ont toujours pas, d'ailleurs, euh, ça va, elles sont nickel. Même au niveau du combat, la blonde là, plus la brune euh, métisse là, elles ont fait, elles ont fait du très bon boulot jusque-là. Euh, l'autre aussi hein, le, le gars qu'on avait pris son boulot et qu'on lui a mis le boulot de jardinier je crois euh, pas mal aussi on joue pas beaucoup avec c'est vrai mais euh, non il n'y a rien à tuer ne te plains pas mais non on n'a pas trop à se plaindre maintenant si lui là, vient, a, dans l'épisode précédent qu'on a recruté euh, ben, euh, nous prend le chou ça sera vite plié hein. on le vire on ne se prendra pas la tête Hop, toi tu vas me prendre le truc d'essence. Voilà, on rebascule sur elle. Mais bien sûr qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. On a la plus grande base, la, la plus grande base, oui, de la map, de cette map là du moins. Et puis, euh... oui, on a de quoi être fier. Tout à fait. elles vont se plaindre à chaque fois qu'elles rentrent dans un truc il n'y a rien à tuer ici mais euh... donc ça on va forcer l'ouverture hop Non, mais descends. T'es pas assez fatigué pour aller escalader des trucs là Elle, elle est fou là. Donc on va rebasculer sur elle. Ok. il n'y a plus rien a un Là, l'avantage c'est qu'on a le le, le fait d'avoir l'avant-poste à côté, ça nous permet de nous vider les poches c'est un avantage voilà. ici, hop, il y en a là c'est de l'essence je pense, même pas Ok, bon, ah, ben, oh, allez on va aller vite. Survivant en péril, encore. Comment ça Ils sont... Eh, eh, Il vient de pop là-dedans. Okay. C'était pas prévu au pour... programme. Et en plus, on l'aide, elle est morte. C'est une blague. Enfin, elle s'est transformée en zombie, en fait. Ouch. Euh... Faut qu'on revienne. Faut que j'aille vite vider le... Le contenu, oui, on va faire le plein aussi. Tiens, hop, trouver le corps de l'agent du réseau et fouillez le pour trouver des informations. Donc, il va falloir qu'on revienne dans le truc là, hop. pas besoin de réparation. Ça s'est enchaîné à une vitesse là. Hop. Ok. You the boss. You the boss. Là, là. Ici, ça, ça et ça. Hop. elle va mettre son sac dans la voiture s'il y a encore de la place Et y a un screamer là bas non il n'y a plus de place à moins que je prenne ouais, l'essence voilà bon, c'est beaucoup de munitions on va aller chercher euh, ben, le message là dans le truc euh... on y était deux secondes avant boum c'est tombé. Ça fait nuit. En plus. Alors il y a ça. Alors ça dit quoi Je refuse de prendre, de perdre une mine de plus avec ces abrutis qui savent même pas rester en vie. Allez vous faire foutre, je me bats. Ok. Ben c'est la mon vache. Comment on dirait Hop. On va basculer sur l'autre. Je le répète, hein, ils ont enlevé le système du fait qu'on puisse. Allez euh, où Qu'on puisse euh, se donner les, les sacs à dos. C'est un peu chiant par contre. Ça n'a pas été une superbe idée de leur part. Dommage. Ici on a tout fouillé elles sont vraiment crevées hein. on va les ramener à la base on a tout ça comme avant-poste wow. wow. on est tranquille même là à la limite ok ici On n'a plus de place dans le coffre. Hein. Non. On va par contre se faire, ce... ouais, on va se faire le screamer et la voiture. Hein. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Les baffeurs, groupes de recherche. Hein, ils, sont où oh là là, euh, Alors, ils sont à L'opposé, sécuriser le territoire. Ils sont vraiment à l'opposé. On a notre cœur de peste hein, ici. Ouais, elle sera deux. Mmh. Elles sont vraiment trop crevées. Donc on va rentrer à la base. Hop. Allez, on les ramène. Elles tiendraient pas. Je leur fais faire un autre cœur de peste, elles sont mortes. Hein. Voilà, il n'y a plus. Je prends le chemin des écoliers pour entrer, moi là, non, non, non, non, non, non. Allez, hop. Ouvrir la porte. Merci. Merde. s'est fait écraser, ok ouais, coeur, on a vraiment un cœur de peste pas loin là de peste qui est pas loin là ouais voilà pour ça euh... on va ramasser les À la base. Ah, j'en ai oublié un hein, most bon, pas grave, hein, je vais pas me redescendre, hein, surtout que les autres ils arrivent là, voilà, les Nicos. Super suis tu merdes. Ils peuvent pas m'attaquer. Ah, faut que j'attende 13 secondes, mais ils peuvent pas m'attaquer. Ah si hein. Hein, qui a réussi à. 4, 3, 2, 1 seconde, hop Débloque-moi. Tu abîmes ma voiture aimé l'humour bye bye bye bye Allez, à la prochaine j'adore la vitesse à laquelle les poteaux repoussent dans ce jeu la voirie fonctionnait malgré les zombies euh... Le système voirie est au point. Donc, il nous reste trois quarts de paste à détruire. Euh, et puis, on a fini le, le let's play, hein. sortir tous les sacs de derrière. Hein. Je sais pas si on va avoir beaucoup de place par contre. Hop, non. On va avoir assez de place pour tout. Voilà. Toutes les bagnoles qui sont pleines de ressources. Alors, commencer, c'est au niveau. Euh, on est quoi Médoc, Médoc, Médoc. Alors, Médoc, c'est dans normalement. On n'en a pas là de là, on en a peut-être là. Ouais. Hop. Médoc, euh, matière première. Alors, Médoc, matière première. Puis on peut mettre un essence, hein. tant pis, si, si, c'est du gaspille. si on gaspille un peu, c'est pas bien, tout ce qu'on a. On n'est pas en rade. Euh, essence, j'en ai pas là. J'en ai là. Les filles, vous allez vous reposer, c'est vraiment bien mérité. Deux épisodes qu'on est sur vous. Repos bien mérité pour ces deux-là. En tout cas. Ah. Ouais mais tu vas te, tu vas te reposer maintenant. On va, on va changer de perso. Tu fais juste le transfert dans les voitures. C'est tout. paumés veulent nous voir, ah ouais non mais là moi je peux pas là. Non on cherche pas, c'est pas vrai. Avec tout ce qu'on a, on peut en même t'enfiler filer. Elle ramène plein de jolies choses. Hein. On va la mettre. Voilà. pas courir trop vite parce qu'ils sont vraiment capot de chez capot. Hop. S'il n'y a plus de place. Là non plus. Et tant pis, on va mettre les munitions dedans hein, s'il n'y a pas de place dans hein, les autres véhicules. faut enfin, que j'en ramène une autre. Euh, là, il n'y en a pas. Et ici. Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, on en a assez de munitions. Donc si un petit peu de gaspillage, de munitions, hein, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Hop. Ok, donc on va vider, on ferme la porte. On va réparer d'abord le, le, le, le, la vroom. Hein, qui a été abîmée. Je ne sais pas si elle a un truc sur elle. Là. Euh... Non, donc c'est l'autre. Hum. Ah, je peux toujours pas. Parce que... hum. Donc on va euh, réparer. Est-ce que ça s'est mis dans mon inventaire Ouais. Je peux, je peux toujours pas. Oh, la porte elle va être capot elle, elle va être morte hein. on va la perdre hein. c'est le chef en plus elle est complètement à l'ouest et... et puis il faut qu'elle reparte c'est dur là moi qui lui dis qu'elle va avoir un repos bien mérité je n'en suis point si sûr ok c'est loin son truc là rendez-vous à la source des machins Ami intéressé. Ah ouais, c'est à l'autre bout. Bon, ben on va faire cette quête et puis ben on en restera là. Je sais même pas si elles vont tenir le coup hein, pour être honnête. Hein. Oh là là, elles sont complètement capot. Elle ne pas pop cette quête, tant que j'étais dans le truc. Ah Elle ben, va ok, pop maintenant mettre de l'essence bon les filles hein, je suis désolée hein. euh, franchement euh, une grosse pensée à vous dans votre état vous êtes courageuse hein Vous êtes vraiment courageuse bah, vraiment quand vous avez transformé dès que vous avez un, un quelqu'un qui a des compétences en euh, des compétences en mécanique euh, et que vous avez accès à comment dirais-je euh, vos véhicules lourds, à pouvoir transformer vos véhicules, vous revivez, hein. Vous revivez sérieusement, hein. C'est de l'autre côté du pont. Je peux passer par là C'est une cul-de-sac cette affaire. En tout cas, du jeu, c'est une des moins bonnes maps, euh, je trouve, du jeu. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est une des moins bonnes maps parce qu'il y a tout ce compté montagneux et machin. Bon, il y en a une autre aussi, mais... Euh... Parc du lac... Euh... C'est pas un plan foireux. Rendez-vous dans les toilettes. Okay. L'entrepôt contient des ressources qui nous seraient utiles, mais il y a un cœur de peste à l'intérieur. Aide-nous et on t'en laisse. J'aime ta façon de penser. Notre communiqué manque de ressources. Allons-y. Ok, si on est trois, y aller. Ça devrait le faire s'il nous suit. Hein, on va prendre quand même les médocs. Donc ça fera le deuxi un deuxième cœur de peste pour ce, pour cet épisode. Oh, les pauvres, j'espère qu'elles vont, me... elles vont pas me claquer dans les mains. Donc, déjà on a un médoc ici. On va le mettre dedans. Le cœur de peste est juste à côté. Donc, il nous suit. Hein. Donc, c'est bon. Mais on va quand même fouiller les toilettes ici. À moins qu'ils aient chronométré cette quête-là aussi. Bon, par sécurité, on va aller faire le cœur de peste. Allez, J'ai des munitions, moi, parce que j'ai dit oui, mais... Oui, c'est bon. Allez, go Prêt pour un cœur de peste, tout le monde Alors, On est parti. Donc, on est 3 On a deux... Ouais, 200 mètres. On le voit la fumée rouge là. Il y a deux boursouflés dedans, ça arrive de derrière. Un screamer qui est où là il tente de gueuler ça c'est un moment énorme de stress des cans de peste c'est jamais un, par, une partie de plaisir loin de là Moi je préfère essayer d'en éliminer un max avec la voiture, bien que c'est jamais assez parce qu'après quand on commence à toucher le cœur de peste, le problème qui se passe, c'est que ça appelle tous les, tous les pestiférés du coin, quoi. Donc on a un, un, un soufflé en plus dedans, mais là on est trois. Donc je pense pas que ça devrait euh, trop craindre. On croise les doigts. de nuit en plus yep, yep. Tu, peux, tu me toucheras pas tu me touches pas hop là moins bah colby ne suit plus hein. alors est ce qu'on est infecté non on a juste été blessé on a eu chaud hein. ok donc on verra elle hein, comment elle est elle est pas elle n'est pas touchée non plus Nickel. qu'est-ce qu'on a là-dedans Ah non, il est toujours là, lui. va basculer sur... Ah non, je ne peux toujours pas. Ah. Bon, ça c'est pas des pestiférés hein. il veut voir le ralenti <rire> hey, mais la contamine pas toi Oh. Ah, mais on a un truc à trouver ici Ah merde, il faut qu'on fouille le site Ah merde, je me suis fait niaquer J'avais pas capté Parlez à Colby. Merci bien. Ça va, ça va vraiment aider ma communauté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Il nous a donné un sac de matos. Bon, nous, on est contaminés. Alors. Heureusement qu'on a encore une fiole. Et et elle, elle est comment Elle n'est pas, pas infectée. Ok. Alors, on va fouiller ici. Donc, ça fait deux cœurs de peste. Hein. 7 sur 9. Si dans le prochain épisode, on, on fait les deux cœurs de peste, ben on aura fini le let's play. Hein. Ok, on va ramasser. Ben, on va les mettre. Euh... Ouf, là là là là là. On va, on va rebasculer sur l'autre. Elle a la place pour les cœurs de peste. Enfin les, uh -huh. ben, les cœurs de peste. Les uh -huh. les échantillons. Je j'arrive pas à le ramasser trop près du cœur de peste. La porte. On va les vider dans la voiture. Si je la retrouve. Ici. Là. Voilà. Champion. On a des bombes aussi mais j'ai pas le réflexe de les utiliser dans les cœurs de peste. Hein. Aucun réflexe de ce côté-là. Euh, je fais tout euh, sans utiliser les... Oh il y en a un paquet. Hein. Ah Ils me tirent dessus les enfoirés. Ah, ils sont devenus hostiles avec nous, donc ils viennent nous buter. Pas grave. Aïe qu'on n'est pas copains, mais il y a des mythes. Mais, il tire bien, c'est con. Je peux aller à ma voiture, quand même. Ok, alors on va faire une petite expérience, mais je vous garantis pas. On va y aller avec la voiture. Et on va foncer dans le tas. Ok On va ça. J'aime pas beaucoup euh, qu'on nous attaque, messieurs, là. de moins on ne prend pas de dégâts, c'est l'avantage si je peux les tuer comme ça, en tout cas eux me font pas de dégâts je m'en fous l'autre, il est rentré à l'abri non je sais pas si j'arrive à les, à, les, à leur faire des dégâts comme ça Ce qui est pas mal. B. Ok. Par contre, ok. On les a eu. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi ils ont voulu nous buter Ah oui, on était hostile avec eux. Et fouiller. Des balles. Euh... De perso, on va lui mettre à elle le couteau, le couteau euh, Rambo. Bon, sachant que ça, euh, on peut le virer. Donc, hop, Ici, on lâche, on va réparer la voiture. Et puis, euh, on est fou, là. Hein on est fou, là, tout niveau. Alors, ici. Non, mais il n'a rien d'intéressant. Lui... Il y aurait bien ça. Il ouais, n'y a rien. Il y, y en a un qui est à moitié dans l'escalier. Non, il n'y a rien d'intéressant. Allez, ah, ben on repart. Mais on ne nous tue pas, nous. Non, non, on ne nous tue pas. Alors, on est où On est ici. Groupe de recherche. Ouais, non, mais... Il faut vraiment qu'on change de perso donc on rentre à la base et puis on en restera là euh, de cet épisode ça fait déjà beaucoup et là elles sont vraiment euh, dans un état euh, pitoyable donc il nous restera deux cœurs de peste à faire et puis euh, bah, et puis euh, et puis ça sera fini donc vous aurez sur la chaîne deux, les deux let's play, State of Decay 1 et le 2 complet, enfin complet, vous aurez un, au moins un, un let's play sur, euh, complet du 1 et le 2 vu qu'il y a le mode histoire et le mode campagne, euh, bah vous aurez au moins un, un let's play complet sur le mode campagne. Libérera la place pour un nouveau let's play, pour un nouveau jeu, pour beaucoup de choses. Mais il nous reste bien encore euh, deux, deux, trois épisodes, on va dire, avant de d'éradiquer de, les deux cœurs de peste, euh, les deux cœurs de peste restants. On va éviter de se mettre euh, tous ceux qu'on a. <rire> dans ce vide contre nous parce que sinon euh, ça va être compliqué partout où on ira à chaque fois qu'on sera près d'une base ou d'une maison où on aura un ennemi le problème sera que euh, ben, il va vouloir nous buter tout le temps donc on ramène les filles à la base et on en restera là pour cet épisode 10 il me semble ou 9 10 ou 9 je ne sais plus on s'éloigne de la base je pas, on, se fait une, on se fait une petite balade de nuit nocturne tous les chemins mènent à Rome euh, normalement là j'ai pas l'impression d'aller à Rome hein. j'ai l'impression d'aller à l'opposé de où je vais aller Par là, j'ai pas fait ce en reculant, je t'avais pas vu. À peut-être pouvoir retrouver notre base par là. là C'est chaud entre les bagnoles qui nous mettent au milieu, plus les montagnes. Yo, je pense qu'on va arriver à récupérer par là. 1200 mètres, je suis parti vachement loin moi. Il y peine d'infestation par ici. Là, j'ai plus rien pour réparer la voiture, donc... Et on va pas prendre de risques avec les filles, donc on les ramène à la base. Hop, oh. Tous les chemins ne mènent pas à Rome mais dans un cul-de-sac. Alors, hop, on repart. Niveau essence. Hmm. dans le dans le bon sens. Hein. J'espère qu'on va pas tomber en rate d'essence. Ça serait vraiment couillant. Merde. Euh... On va éviter de, de rouler à la bourrin. 1200 deux cents mètres. <coughs> 100 mètres. On a niqué le ferrol. Ah, il y a un zigzag. Est-ce que je peux rejoindre hmm. ah, J'aime pas le côté euh, montagneux. là. C'est... Euh très très vite euh, être dans les problèmes <coughs> voilà comme là par hasard <coughs> pardon excusez-moi oh là là là là chirel alors... la nuit il y a un chemin ici On va se retrouver dans un cul-de-sac, sur une falaise. Je sens bien la chose. On a la route là. Ah, 400 mètres. Ça va, on est sauvé. Alors Quand c'est déballé, c'est pareil. Hein, on, quand on doit couper à travers les, les champs, je dirais. On n'est jamais tranquille parce qu'on se dit, moi, God, où je vais tomber Et puis non, en fait, ça se passe bien. Mais là, avec les montagnes, c'est pas... Euh... Voilà, les filles sont rentrées. Ok, donc moi, de mon côté, je vais vider le véhicule. Je vais décharger, je vais changer de personnage. La sauvegarde vient de se faire. Et puis, ben voilà, on aura, fait, genre, on aura bien avancé. Encore une fois, il nous restera deux cœurs de peste à faire, donc on va dire deux, deux épisodes, trois épisodes de plus. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très vite pour la suite euh, et peut-être les, les, les épisodes finales de State of Decay 2, Juggernaut édition. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, d'activer la cloche, de vous abonner à la chaîne pour savoir quand c'est que je poste des vidéos. Euh, et puis vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, vous le savez. Sur ce, plein de bibi, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch. Bye bye